Cette vidéo est réalisée en collaboration avec l'application Muslimin. L'application à ne pas manquer sur son smartphone pour toujours rester en contact avec sa religion. Les adeptes du Coran Osman a dit, si nos cœurs étaient purs, ils ne se rassasiraient pas de la parole d'Allah. Abd Allah Il rassass... en 55. a dit, on doit reconnaître l'adepte du Coran en sa nuit alors que les gens dorment, en sa journée alors que les gens se montrent insouciants, en sa tristesse alors que les gens se réjouissent, en ses pleurs alors que les gens rient, en son silence alors que les gens palabrent en son recueillement alors que les gens se pavanent. L'adepte du Coran doit pleurer, s'attrister, se montrer bienveillant, sage et taciturne. Il ne doit pas être rude, insouciant, criard et dur. C'est sa foi 188. On interrogea Ali ibn Abi Talib à propos de Mas'ud et il dit, il a lu le Coran, puis s'est tenu à cela, et s'en est suffi. Al-Helia 118. Oubaïd ibn Abil Jad rapporte d'un homme de Ashja. Les gens entendirent que Salman al ici se trouvait dans la mosquée. Ils vinrent de partout jusqu'à être environ un millier. Salman se leva et dit Asseyez-vous, asseyez-vous. Lorsqu'il s'assire, il débuta la récitation de Sourat Yusuf et les gens se mirent à s'éparpiller et partir, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une centaine. Il se mit alors en colère et dit « Est-ce des paroles clinquantes que vous vouliez Je vous récite le Livre d'Allah et vous partez » Al-Hiliyah 163. Abou al rapporte un homme demanda à Ubay ibn Kab Ka adresse-moi une recommandation, il lui dit, fais du Qur'an ton guide et agré le comme juge, car il est ce que votre prophète wa sallam, a laissé parmi vous, il est un intercesseur obéi et un témoin insoupçonnable il comporte votre mention et celle de ceux qui vous ont précédé, le jugement entre vous et il informe sur vous et ce qui viendra après vous. Assyar 1 392 Az-Zuhri rapporte J'ai interrogé Ali ibn al-Hussein à propos du Coran et il me répondit Il est le livre et la parole d'Allah. Assyar 4 396 un rapporte Lorsqu'on fit le lavage mortuaire d'Abu Ja'far al-Qari un des dix imams des lettres des récitations, on observa entre sa gorge et son cœur ce qui ressemblait à une page du Coran et aucun de ceux qui le virent ne douta qu'il s'agissait de la lumière du Coran. Assir 5 288 ibn Omar rapporte « Al-Muhajiroun s'installèrent à Al-Usbah à côté de Quba et c'est Salim, le servant affranchi de Hudayfa, car il est celui d'entre eux qui connaissait le plus du Coran » alors qu'il y avait parmi eux Omar et Abu Salam ibn Abd al-Assad As 168. Abul Ali a dit Apprenez le Coran en ne dépassant pas 5 versets à la fois, car cela est meilleur pour la mémorisation. Et Jibriel descendait avec le Coran par l'eau de 5 versets Assyar 4.211 Ismail ibn Abi Khalid rapporte Nous étions dans les assises de Qasim ibn Il nous enseignait et ne nous prenait rien en échange Assyar 5.202 Ata ibn Sa'ib rapporte un homme apprenait le Coran auprès d'Abu Abd al-Rahman al-Sulami et il lui offrit un arc. Abu Abd rahman le refusa et dit « N'était-ce pas là en échange de la lecture » Al-Siyar 271. Al-Moussahir rapporte « Ismaïl bin Ubaidillah, connu Muawiyat enfant » et on rapporte que Abd malik lui dit « Oh Ismaïl, enseigne à mon enfant et ce que je t'accorderai, ne sera pas pour le Coran, mais pour la grammaire » Assyar 5.213 Ahmed ibn al-Badaniji rapporte « J'ai demandé à Abu Ja'far ja Ahmad ibn Ahmad ibn al-Qas « As-tu étudié le Coran auprès de Abu l'Izz ?» Il me répondit « Lorsqu'il est arrivé à Bagdad, j'ai voulu étudier auprès de lui, mais il me demanda pour cela de l'or. Alors j'ai dit « Par Allah, j'en ai les moyens, mais je ne te donnerai aucun salaire pour l'enseignement du Coran. » Et ainsi, je n'ai pas étudié auprès de lui. as 19, 498 Abu Ma'achar rapporte Lorsque Mohammed ibn Qais voulait faire pleurer ses compagnons, il récitait quelques versets avant de parler. Il comptait parmi les gens dotés des plus belles voix. Et lorsqu'il récitait, il pleurait et faisait pleurer. Ensuite, il parlait. Et lorsqu'il parlait, il versait des larmes. Ma'osu'ah Abid 385. Al-Hassan a dit Ceux qui récitent le Coran sont de trois catégories. Le premier est un homme qui en a fait une marchandise qu'il déplace d'une ville à une autre, cherchant ainsi ce qui est auprès des gens. Le deuxième est un homme qui a récité le Coran, mémorisé ses lettres, mais transgresser ses limites, l'utilisant pour s'introduire auprès des gouverneurs et se montrer arrogant face aux gens de sa contrée. On trouve la majeure partie de ce type d'homme parmi les mémorisateurs du Coran, puisse Allah ne pas multiplier leur nombre. Le troisième est un homme qui a récité le Coran et pleuré en raison de ce qu'il connaît du remède du Coran L'applique sur le mal de son cœur. Ainsi, il veille pour Allah. Ses yeux versent des larmes, la tristesse est sa compagne. Il se part du recueillement et il persévère longuement dans son oratoire. C'est par lui qu'Allah fait descendre la pluie, survenir la victoire et disparaître les calamités. Par Allah. Ceux qui font partie de cette catégorie de mémorisateurs du Coran sont plus rares que le soufre rouge. ibn 3, 290. Ibn Abiz Zinad a dit. Je sortais en fin de nuit pour me rendre à la mosquée du messager d'Allah et je ne passais pas devant une maison sans qu'on y trouve quelqu'un récitant le Coran. Mausoua ibn Dunya 1, 310. On dit à un homme de Tarsus « N'y a-t-il personne qui puisse te tenir compagnie Si. Qui donc Il tendit alors la main vers le Coran, le mit dans son giron et dit Lui. Mausoua ibn Abid Dunya 6, 509. al-Bunani a dit « Il n'est pas un pilier de la grande mosquée sans que je n'y ai récité intégralement le Coran et n'y ait pleuré. » 1 404. Makhoul a dit « Récite ce que le Coran t'interdit. Et s'il ne t'interdit rien, alors tu ne le lis pas réellement. » Al-Hiliyah 2,80 aliyah a dit « Nous considérons parmi les plus grands péchés que d'apprendre le Coran, puis de dormir et de l'oublier. » Sifah al safwa 3 148. On a dit le pire des gouverneurs est le plus éloigné des adeptes du Coran et le pire adepte du Coran est le plus proche des gouverneurs. Ayoun al-Akhbar 1.165 Malik bin Udinar a dit Ô oh, adepte du Coran, qu'a semer le Coran dans vos cœurs Le Coran est la plus bénéfique au cœur, tout comme l'averse est la plus bénéfique à la terre. Allah envoie des cieux vers la terre, l'averse, sur l'herbe qui contient une graine. Et la putréfaction du lieu où elle se trouve ne l'empêche pas de se développer et grandir. Ô adeptes du Qur'an, cassez le Qur'an dans vos cœurs. Où sont ceux qui ont mémorisé une sourate Ceux qui ont mémorisé deux sourates Qu'en avez-vous appliqué al hiliyah 1 418. Ibn rapporte. On demanda à la sœur de Malik ibn Dinar quelle était l'occupation de Malik chez lui. Elle répondit le Qur'an et la récitation. Asyār 2 736. Abu Abdulrahman a dit, nous avons appris le Qur'an de gens qui, lorsqu'ils avaient mémorisé 10 versets, ne passaient pas aux 10 suivants jusqu'à ce qu'ils mettent en pratique ce qu'ils comportaient. Ainsi, nous avons appris le Qur'an et sa mise en pratique. Hériteront du Qur'an après nous des gens qui le boiront comme l'eau et il ne dépassera pas leur gorge. » 1 495. al a dit, l'adepte du Qur'an porte l'étendard de l'islam, il ne convient pas qu'il parle de choses futiles, folâtres et divague avec ceux qui le font, mais il convient qu'il n'ait pas besoin des gens, ni des gouverneurs, ni de ceux qui sont moindres, et il convient que ce soit les gens qui y aient besoin de lui. al 3, 12. Wa ibn Munabbeh rapporte On dit à un homme « Pourquoi ne dors-tu pas ?» Il répondit « Les merveilles du Qur'an ont fait disparaître mon sommeil. » Az-Zuhd 440 Yunus ibn Jubair rapporte nous avons accompagné Jondo ibn Abdullah, puis lui avons dit « Adresse-nous une recommandation. » Il dit « Je vous enjoins à la crainte d'Allah et au Qur'an, car il est la lumière de la nuit ténébreuse et la guidée du jour. Mettez-le en pratique, quel que soit l'effort et l'indigence. Et si une calamité survient, donnez-vous bien plutôt que vos personnes. Et si cette calamité est plus grande encore, donnez-vous bien et vos personnes plutôt que votre religion. car. ..» Le dépouillé est celui qui est dépouillé de sa religion, et le spolié est celui qui est privé de sa religion. Il n'est aucune richesse après l'enfer, et aucune indigence après le paradis. L'enfer ne libère pas ses prisonniers, et ne se passe pas de ses pauvres. ahmed 360